J'espère que vous allez bien, c'est la quatrième fois que je refais cette vidéo parce que je n'arrive absolument pas à me concentrer, je n'arrive absolument pas à filmer, je suis distraite mais c'est pas grave. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous montrer comment j'édite mes photos Instagram. Je veux un petit peu vous montrer comment j'édite mes photos Instagram etc. Euh, parce que ben, je me dis que ça peut vous intéresser, Enfin du moins j'espère. Je sais qu'il y en a beaucoup sur le marché mais c'est pas grave it's free free it's me it's free vient du bien de comme un ginger. donc vous allez kiffer un petit icône j'espère ben here we go let's go donc déjà pour commencer je vais en aider certains voilà ceux qui n'ont pas l'application canon etc parce qu'ils n'ont pas de canon bah, vous pouvez utiliser l'application az screen recorder pour euh, bah, vous parce que moi je vous parle mais en même temps vous allez voir l'écran là mon petit écran etc une petite photo un bam, bébé je vais vous montrer mon petit instagram instagram voilà donc c'est ça, voilà, j'ai pas vraiment de fil, comme vous pouvez constater j'ai pas même de fil, des fois sais, mais j'ai pas de fil, voilà. Donc voilà, euh, je vous montre un petit peu euh, mon style photo mais je vous mets mon Instagram là, donc vous pouvez allez, cliquer dessus, vous abonner, me follow. Euh, ensuite, quelle appli j'utilise J'utilise Snapseed, Photobreed, Lightroom, CC, et des fois j'utilise Instagram pour faire... Euh, pour mettre certains certains effets non, non, non. donc voilà le petit con on va comme on va ben démarrer quoi je vais donc sélectionner une photo donc avec je vais utiliser plutôt Snapseed. Snapseed voilà ça se compose comme ça je vais reprendre la photo d'origine ma galerie c'est celle ci la photo d'origine tu vois la différence hein? donc voilà euh, tu as le style voilà tu peux choisir les effets tchat euh, l'outil mm -hmm. j'exporte etc donc est ce que je vais mettre un petit filtre on va mettre faded glow, d'accord On va mettre le petit faded glow On va mettre faded glow Ok, ensuite on va dans outils, outils Donc on est un retouche Je te montre d'abord outils, tu as retouche, détail euh, Les cadres, le texte le, Les trucs sur le visage, etc T'as plein de trucs, plein de fonctionnalités Tu peux checker à ton est, tu verras, tu vas kiffer Je vais commencer par mettre un effet focus, blocus, focus Donc c'est à dire oh, Tu vas te calmer, je vais vais donc flouter le contour. Voilà. Donc, tu peux élargir du bien. Je vais intensité du flou. Tu fais comme ça. Voilà. Si tu veux. Voilà. Si tu veux flouter beaucoup, pas beaucoup. 100 pas 100 Je vais flouter à voilà 90 mais je vais un petit peu reculer mon visage. Compliqué, il faut voilà. Donc voilà. Donc j'ai mis l'intensité à 100 Voilà. Très bien. Voilà. Donc j'ai flouté le contour. Et là on voit plus que mon visage et mon corps Et le début du mois. Ensuite donc je vais dans euh, Retouche Ici tu as donc la luminosité, le contraste, la saturation Etc, t'as plein de fonctionnalités Tu n'es pas obligé de toucher à tout Moi je vais un petit peu te montrer ce que je mets Déjà je pas de réglages Prédéfini genre 12, de luminosité 15. Ça dépend de la photo, ça dépend de tout Des fois je mets faded glow comme -il. Des fois je mets pop, des fois je mets accentuate Etc, luminosité on va, on va voir Si on va dans du très clair On va aller dans du un peu plus foncé on va mettre à moins 31 voilà tu le fais au feeling contraste est ce qu'on va mettre un peu de contraste on va mettre à moins 28 on va aller dans chaleur calor que calor je veux pas que ça soit trop comme ça donc ça c'est 100% tu vois je veux pas que ça soit bleu je veux trouver 17 17 on va mettre 17 ensuite tu peux partir dans saturation voilà je vais peut-être la baisser un petit peu on va baisser la saturation et augmenter peut-être l'ombrage. Voilà. Tu vois, tu diminues l'ombrage, ça fait ça. Tu augmentes l'ombrage, tu... Non, voilà. On va mettre à moins 33 l'ombrage. La chaleur, je sais pas trop... Voilà, on va mettre comme ça la chaleur. à plus 63. Est-ce que l'ambiance y touche Plus 33. On va mettre plus. Donc voilà, je mets OK. Tu as d'autres fonctionnalités. Hein. Je vais mettre euh, un film granuleux. Voilà. Non. Tu peux eff effectivement régler. Du très granuleux. Pas de graines. Tu regardes. Tu regardes. Tu regardes. On part sur un. Oui, on part sur ça. On part sur ça. On va partir donc sur euh, je ne sais plus c'est tel quel. Le... Vous allez, je veux le le mettre là parce que quand je vais revoir la vidéo voilà ensuite pour donc t'as d'autres t'as d'autres trucs t'as les corrections tu peux tu peux corriger ton nez là tu vois si tu veux faire partir des visages moi j'ai fait ça sur une photo une photo de ma piste de la que je tape sinon voilà, voit la tête ma pote allez bim disparaît les Un peu comme si j'étais morte et tout, il y avait ma photo là, tu vois comment, j'en ferai rien les mots, qu'il n'y pas ça là Ça fait très distraire Donc ensuite je vais exporter, je l'enregistre, donc ça, Quand c'est enregistré, ben tu vas dans ta galerie, tu vois que tu as la photo, voilà Si tu veux la laisser comme ça, tu peux la laisser comme ça, elle est bien hein est pas mal, voyez note Sauf que moi ce que j'aime bien faire c'est aller après sur Photogrid, généralement Photogrid c'est pour faire mes cadres moi, Parce que j'aime pas trop mettre mes photos Brut comme ça parce que des fois généralement ça coupe Ça pas, nanana, j'aime même mettre un petit cadre et tout Je trouve ça soin mais bon Ça dépend un peu de mon feed Instagram de Google, etc. Même si j'ai pas réellement de feed Et je vais prendre la nouvelle Voilà, donc ça c'est ce que je viens De faire euh, tu, tu vas dans le filtre Je mets beauté et tu peux choisir Tu mets rosy Tu as rose gold, tu as plein T'as des payants, pas payants Le natural, le pink Un peu de... voilà aussi diminuer, augmenter, la glossy m'a l'air pas mal, on diminue un peu, non comme ça, on le met là plus ou moins, ça tu vois un peu à ta convenance, je dirais, voilà, euh, tu peux la photo, tu peux la remonter, redescendre, blablabla. tu as plein de trucs, t'as plein d'effets, l'ajustement, nu parce que je veux dire, bien ajusté tu peux mettre un texte tu peux découper tu peux faire l'arrière-plan couleur focus aussi donc euh, à veut dire flouter les bords pas flouter les bords les rendre plus comme ça moins plus centre, tu vois tch -tchac, ici les rendre carré pas carré ovale pas ovale bref on adore donc je vais enregistrer je vais mettre suivant sauvegarder normalement je m'arrête là normalement je m'arrête là et après je fais je poste ma photo etc donc tu vois tu voilà tu poses normal je fais un peu comme ça, je ça. Et voilà je poste normal ouais un petit icône donc je vais vous mettre là la photo de base et là la photo retouchée etc pour que vous voyez donc euh, comment j'ai fait un petit peu j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura pu vous aider mais de toute manière euh, ce n'est pas un art hein. ça s'apprend c'est pas difficile voilà tu peux y arriver si j'arrive arrive pas que tu peux y arriver c'est pas compliqué tu dois juste kiffer voilà après euh, tant mieux si tu n'aimes pas retoucher tes photos moi j'adore et je continue à retoucher mes photos pour vous en mettre plein à la vue. C'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, abonnez, vous partagez, commentez. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao